Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas le salé, si vous n'aimez pas le sucré, alors ne venez pas à l'exposition de Laurent Maréchal. une exposition d'odorama avec différentes senteurs et fragrances à découvrir dans la galerie Fernand Léger à Évry du 22 septembre jusqu'au 17 décembre à J'ai imaginé l'exposition Le Goût des autres en vraiment deux parties depuis le début. Une partie avec une salle épicée et une autre partie avec une installation sonore. Dans laquelle j'avais bien l'intention dès le début de demander aux personnes interviewées quel était leur souvenir odorant le plus marquant. L'école maternelle, la Enfin, c'est quelque chose qui m'a marqué parce que c'est un... Enfin, un groupe que j'ai voulu retrouver et que j'ai pas trouvé en fait. Il y a la maison quand même, c'est effectivement en plus énormément de chumit. Fait, parce euh... que le nom du gestard, ça va marquer les soirées qui passaient tous dans la cour de ma grand-mère, de faire en pièce, un des fou les gens m'ont confié des petites madeleines. C'est vraiment des madeleines de pouce qui font qu'à partir d'une odeur ou d'un goût, ils ont recomposé, retrouvé les fils qui les liaient à leur passé. C'est toujours très étonnant de voir des dames de 85 ans ou 90 ans qui tout d'un coup se trouvent dans leur corps d'adolescente, de se rappeler du, du parfum de l'homme qui les avait séduit ou euh, le parfum d'un plat que leur a préparé leur maman ou autre chose. Et je pense que ça, ça se retrouve dans l'installation. J'avais vraiment envie que de ne pas avoir de filtre, de ne pas faire rejouer euh, euh, ce que j'avais enregistré par des acteurs par exemple, je voulais vraiment le son direct et l'émotion directement mise en scène dans l'installation. On avait quelque chose à manger, mais on, on pas fait attention à notre système, parce que la machine peut être... On y a encore une autre se à faire de ce milieu, donc avec euh, chez les grands-parents. C'est le permis d'accro, comme il y a une sorte de goût officiel de l'art contemporain en France, il est souvent extrêmement détaché de, de, de l'affect. Et moi je voulais euh, aller totalement à rebrousse-poil, essayer d'engager beaucoup d'affects dans cette exposition, et ça pour le coup je crois que c'est... C'est vraiment présent, aussi bien dans les épices. La salle épicée en fait représente une sorte d'agencement d'un intérieur d'une maison. Sauf que là, on est dans un, un très grand espace d'une salle qui était prévue pour être une salle de cinéma, donc une salle en pente, euh, éclairée par des néons, très haute de plafond, très large. Et donc, du coup, on n'a pas trop le sentiment euh, d'intimité et de cocon qu'on pourrait avoir dans une maison. Mais on arrive quand même à retrouver des sortes d'îlots de cette intimité et de ce confort domestique avec l'isolement que j'ai créé de chaque petit objet, notamment par la lumière. On fait toujours du travail, ce qu'il y avait dans la cuisine. Et ce salon de Marseille, quand il est rentré, c'est avec le salon de Marseille. Chacun des objets, en fait, qui est recouvert d'épices ou transformé par des épices ou des matières odorantes, en fait, évoque un souvenir olfactif ou le souvenir d'une personne. Par exemple... L'armoire avec euh, la cire d'abeille euh, euh, évoque mon grand-père qui était un, un homme euh, qui avait euh, notamment été résistant, qui était revenu pendant la guerre, qui a toujours travaillé en usine et qui a eu sept euh, enfants euh, et qui n'a pas eu du tout une vie facile et qui était euh, très taiseux et euh, très humble et aussi extrêmement, euh, extrêmement sympathique et bienveillant. Et euh, je trouvais qu'en faire clore une sorte d'armoire comme ça et de la rendre euh, mutique tout en la laissant émaner ce, ce, ce parfum et cette, cette couleur euh, qui irradie tout autour, c'était une, une bonne manière d'évoquer son, son souvenir, même si évidemment euh, le souvenir de quelqu'un ne se réduit pas à un objet. quand cette odeur me parvenait, j'étais dans le monde dans lequel j'avais envie d'être. Ensuite on retrouve une espèce de petit napon sur une, euh, sur une oui. chaise qui est quasiment de la même couleur que le fond de la chaise donc c'est au moins un trompe lœil aussi et ça évoque ces objets que l'on laisse sur une chaise et qui finissent par, par déteindre et quand on les enlève on trouve une trace de ces objets qui a été en fait euh, man, mangé un peu par le soleil. Ensuite on a un tapis euh, un tapis d'obédience un peu iranienne, avec des motifs, seulement une partie des motifs est recouverte par du curcuma de couleur bouton d'or, et du coup on ne sait plus dans ce trompe-l'œil qu'est-ce qui est un vrai tapis et qu'est-ce qui est composé d'épices. Il y a l'armoire dont j'ai déjà parlé, et puis après une table ronde, enfin circulaire on va dire, elle est plutôt oblongue, elle est ovale. Elle est recouverte de bonbons acidulés, ce sont des, des bandes, qu'on appelle des bandos, à la fraise. Elles sont assez fortes et euh, en dessous, il y a du sucre glace blanc. Ça compose une sorte de, de faux tissu Vichy rouge et blanc. Ça évoque ma grand-mère maternelle qui avait euh, un, un café-épicerie. Euh, pendant la guerre, donc elle a, elle a dû subir les Allemands pendant toute la guerre, euh, leur faire à manger, etc. Alors qu'elle a deux enfants en bas âge, euh, et bon, toute sa vie a pas été simple non plus. Euh, elle a aussi eu cinq enfants en tout. Elle savait très bien cuisiner. Euh, donc, euh, le, ce, cette transmission des, des recettes de, de, de, du goût pour. Euh, pour Cuisiner euh, des bons produits, euh, de faire son jardin soi-même, etc. Je pense qu'elle vient entre autres de cette, de cette grand-mère. Et euh, pour retrouver le goût de l'enfance, euh, bah, je crois que les, les bonbons, il n'y a pas grand-chose de mieux. Même si je mangeais pas que des bonbons chez elle, c'était plutôt du chocolat et d'autres choses. Mais voilà, c'est une manière d'évoquer euh, d'évoquer euh, ma grand-mère, le souvenir de ces petites euh, nappes Vichy qu'on retrouve euh, un peu partout encore aujourd'hui qui est assez. Euh, Franco-français est une espèce d'emblème de, de la gastronomie française, je crois. Je n'ai pas connu ça personnellement parce que nos parents nous ont toujours nourris avec des semences béliennes. Ils n'ont jamais voulu partir avec des idées des même quand elles étaient bio. Je préfère, j'ai moins de 40 ans. Ils sont déçus par le de des dames, alors les maintenant. Il y a une petite table de chevet, elle est un peu trop haute et un peu trop loin du lit, donc elle marque un certain inconfort en fait. Et comme je le disais, une tentative de reproduire une maison, mais sans exactement arriver à reproduire ce qu'est une maison avec le confort d'une maison. Donc tout est un peu inconfortable puisque tous ces objets ont perdu leur fonction d'objet. Donc, cette table de cheveux recouverte par des savons, que ce sont tous des savons naturels qui sont tous des parfums différents, du patchouli, de la verveine, euh, de la lavande, euh, etc et ça ressemble à une sorte de petit calpinage de, de marbre et en fait pour moi j'ai appelé ça « note de chevet » parce que pour moi c'est comme des sortes de petites pensées qui au lieu d'être notées à la main dans un carnet ou dessinées et bien là ce sont des, des, des pensées odorantes et donc chaque petite pensée odorante est comme s'il était classée et déposée sur, sur cette table de chevet. à côté on a le lit qui est recouvert d'une sorte de dais qui a l'air d'être en c'est une sorte de patchwork, ça évoque des, des, comme des champs, en fait, vus euh, vu d'avion. Euh, et chaque parcelle est composée de, de café de couleurs différentes, il y a aussi du, euh, du curcuma et du zaatar Et tout ça forme euh, ce que j'ai appelé pleine insomnie, pleine p l i n -E, pour évoquer évidemment les champs, et l'insomnie parce que euh, le café, l'insomnie, évidemment, ça parle de soi. Euh, et donc un lit dans lequel on ne peut pas dormir et dans lequel on ne peut pas se reposer. Euh, à côté, il y a cette petite, ce petit parc pour bébés, en, pour, bébé, pour, pour enfants en bas âge, avec le sucre qui est euh, déposé au sol, des petits blocs de sucre, des petits cubes de sucre brut de cassonade euh, qui évoquent les pavés parisiens en épis. Et au bout, euh, il y a une sorte d'amoncellement de ces petits blocs qui évoquent évidemment mes 60 centimes puisque ça s'appelle « Sous les pavés ». La plage, évidemment, et on, donc là on peut se poser la question, est-ce que l'enfant va jeter les pavés ou les installer Et ça, on ne sait jamais. J'ai voulu que le parc soit contre un mur et que euh, le sens de construction soit dos au lit des parents qui est derrière et puis la plage qui s'échappe un peu de chaque côté. Donc voilà, plein de petits éléments pour donner des clés de lecture. Quand je me promenais à la campagne, ouais, je passais toutes mes vacances à la campagne, je passais sentait le froid et l'humidité aussi de la maison. C'était une ah. maison humide. La petite commode qui est dans la, installée dans la pente avec la lessive évoque la crise du climat, euh, le réchauffement climatique et euh, la, la débauche de produits euh, que, euh, comme la lessive et autres euh, denrées pour nettoyer euh, qui détruit évidemment toute la nature et tout ce qui se passe. Et là en fait le produit déborde totalement euh, ce petit meuble. Un petit meuble qui est déjà installé en pente, et du coup, forcément, ça, ça, ça déborde. Donc, on, on, ça donne vraiment l'impression que tout est en train de, ce, là, en train de vomir cette, cette lessive qui, qui déborde de partout. Au début de l'exposition, c'est ce qui sentait le plus fort. Euh, et, et voilà. Et ça avait été évoqué par plusieurs, par plusieurs dames dans les, dans les souvenirs odorants. Après. Euh, tout en haut, dans un coin, à l'endroit où, euh, où le, le, la, la pente est la plus forte, j'ai installé un fauteuil sur lequel il y a une petite broderie qui évoque la broderie palestinienne puisque les motifs viennent de la broderie palestinienne sauf que là c'est réalisé avec du euh, de la poudre de charbon, du zaatar et du sumac qui sont deux épices locales et utilisées dans la dans la gastronomie palestinienne. Donc ça forme un, un tout. La fragilité de cette fausse broderie euh, évoque la situation des Palestiniens avec l'inconfort justement de, de ce fauteuil placé dans un coin mais totalement en pente. Et devant lui une petite table basse qui est aussi totalement confortable puisque si on y met une tâche je pense que le liquide en coulerait voilà et là sur cette petite table basse il y a des traces d'objets de, de soucoupes de tasses de, de, de petites assiettes dans du dans du cacao qui là évoque aussi les goûters de l'enfance qui évoque de certaines un certain confort, une certaine idée du, du bien-être et des souvenirs d'enfance. Voilà. Et je crois que bah, tout, tout cet ensemble évoque euh, très clairement l'espace domestique, les souvenirs de famille, les souvenirs d'enfance, les souvenirs liés aux odeurs qui, euh, qui s'immiscent en nous sans crier gare et qu'on et qu ne peut pas filtrer. Euh, alors que euh, d'autres souvenirs euh, quand on ne veut pas entendre quelque chose c'est peut-être plus facile de, de l'éviter ou ne pas le voir ou ne pas... mais euh, l'odeur est euh, extrêmement intime en fait, euh, et on ne peut euh, d'une certaine manière on ne peut la sentir que soi-même mais la ressentir que soi-même même si on évoque des fois des souvenirs en commun euh, finalement ce, ce goût et cette odeur euh, sera unique pour chacun de nous quand on a emménagé en Algérie, mon père a travaillé avec mon grand-père. Et depuis rentrer, il y avait un peu de travail. Et nous, nous, petit, notre plaisir, c'était de laver avec le travail. Du papa et du grand-père. C'est comme une sorte de petit journal intime en odeur. Voilà, parce qu'on peut écrire des pensées et des pensées intimes. Euh, pour moi, en tout cas, mieux encore en odeur qu'avec des mots, parce que. L'odeur s'infiltre en nous sans qu'on puisse la filtrer, contrairement à beaucoup d'autres sens. Et, euh, et du coup, avec très peu de moyens, on peut arriver à stimuler la mémoire affective de chacun avec, euh, avec des odeurs, avec l'évocation euh, d'odeurs, quand euh, euh, on les raconte, par exemple. Laurent Maréchal fait beaucoup de choses avec de la nourriture, énormément. Il la tripote, il la dépose, il, euh, il en fait des... Il y a des petites choses diverses et variées, il les tresse, il les dépose les... les... avec plein de couleurs, souvent des épices, mais il bon aussi, des fois. Il y a du café aussi, il y hein, plein de trucs totalement différents, de la cire d'abeilles, de euh, des cendres, plein de choses qu'on n'a pas l'habitude de voir à des expositions d'art de contemporain. Et, euh, et, du coup, c'est plutôt... Enfin, euh, ça donne envie d'aller goûter.